Si comme nous vous n'êtes pas familier des langues germaniques et que vous débarquez au Danemark, il y a un endroit où il faut aller. Euh, D'abord parce que quand on a fait le tour des campings, on trouvait que les prix étaient vraiment excessifs. Ici on est au camping Homsland Camp et c'est un petit endroit tout familial, tout sympa, qui a un gros gros gros avantage, c'est que Jeanne qui est à l'accueil parle français. Dans ce genre de pays et qu'on est un peu perdu entre la monnaie entre ce qu'il faut faire et ne pas faire ici dans ce camping il y a quasiment que des allemands et des danois vous trouverez rarement un français quand on arrive ici c'est bien de pouvoir avoir une référence elle peut vous expliquer la monnaie elle peut vous expliquer euh, tout un tas de choses et puis surtout elle vous donne des tuyaux sur les choses qu'il faut aller voir euh, et faire dans ce, ce petit périmètre de cette bande de sable qui est entre la mer du nord et euh, cette espèce de grand lac géant qui est derrière nous c'est quand même un endroit euh, fort sympathique d'un calme familial et il y a très peu de monde on est au mois d'août hein, on compte sur les doigts d'une main euh, les camping-cars et, et, et les tentes hein. franchement c'est la bonne halte surtout qu'il y a une astuce dont je vais vous parler c'est que Ici, les campings vous font payer en moyenne à la journée, hein. ce qu'on a, qu a vu pour 24 heures, c'est entre 40 et 60 euros, ce qui est quand même relativement excessif. Ici, on pratique ce qu'on appelle le quick stop, et le quick stop, ben, ça permet de venir à partir de 16h jusqu'à 10h le matin, de bénéficier de toutes les infrastructures du camping, et elles ne font payer que 20 euros alors ça, ça dépend d'un camping à l'autre hein. il y a des endroits où ils font aussi le quick stop mais c'est plus cher ou alors il faut payer pour les douches ou alors il faut payer pour euh, accéder aux sanitaires bref euh, là c'est vraiment le bon plan et en plus vous avez la mer à 200 mètres et la ville à 2 km et bien voilà c'est la formule que l'on a choisi un mix entre quick stop et camping sauvage on découvre le danemark tout en douceur en famille, le temps que je me remette de mon mal de dos, on établit un programme de visite des alentours en mode slow travel. Il y a deux petites choses qu'on ne vous a pas dit euh, et qui sont importantes, mais on vous mettra le lien, donc c'est Homesland Camp. Euh, c'est que d'une part, Jeanne, elle est hyper souriante, mais vraiment, elle vous accueille à bras ouverts, c'est une petite mamie vraiment adorable. Et ensuite, c'est qu'on y trouve tous les jours du pain frais, des croissants, des pains au chocolat, le truc, on se demande d'où ça sort, mais elle est là, et euh, elle en a tous les jours. Les stationnements de camping-cars sont nombreux à Ville de On se gare en bord de plage et juste à côté de la zone portuaire. On glisse tranquillement jusqu'à la ville pour trouver un endroit où se restaurer. Le cadre est assez surprenant, on fait face aux manipulations de bacs de poissons fraîchement pêchés et aux camions qui viennent s'approvisionner. Pendant que nous partons visiter la ville, d'autres choisissent de partir en mer sur un vieux gréement pour une balade de quelques heures en mer du nord. Nous retrouvons la terrasse de ce fameux fast-food typiquement danois dont on vous avait déjà parlé dans la dernière vidéo, on y avait acheté des poissons fumés et quelques crevettes, aujourd'hui on s'y attape pour découvrir ce qui semble être la cuisine locale. Bah Comment on ne comprend pas un seul mot de danois, euh, on a choisi sur la carte, euh, on a montré des trucs, donc on ne on s'est pas, pas perdu non plus trop. On a pris du poisson frit avec, euh, avec des frites et puis une sorte de, de sauce jaune comme ça qui est un peu sucrée, qui est un peu bizarre. Qui est servi également avec une, une espèce de sauce rémoulade, qui n'a pas vraiment de goût, ça n'a pas un gros, un gros intérêt. On a pris des, des boulettes de poisson avec, euh, avec une, une salade de pommes de terre et quelques légumes. Et puis, euh, le traditionnel beignet de, de calamar euh, avec des beignets de crevettes aussi qui est servi avec euh, une sauce, euh, sauce aigre douce qui est plutôt bien faite. Mais on se demande ce que la sauce aigre douce <rire> vient faire ici. On est quand même au Danemark, on n'est pas trop en Asie. Mais bon, euh, à la limite, pourquoi pas, c'est bon, il hein, n'y a pas de problème. Voilà, c'est intéressant. Il semble que le Danemark ne soit pas le pays le plus gastronomique du monde, ce qui nous laisse plus de temps pour aller découvrir les curiosités locales, dont ce festival qui se déroule à Sandervig chaque année et dont tout le monde parle ici. Nous sommes venus ici à Sandervig où se passe chaque année le Saint culture Festival qui est un festival de sculptures sur sable qui réunit plusieurs invités, plusieurs artistes invités. Euh, on, on a une énorme fresque qui contourne complètement euh, le site et puis euh, on, on a des euh, les, vraiment les, les gros invités, les grosses stars qui font des choses en 3D. Euh, c'est vraiment superbe, c'est un truc à voir très cher c'est 60 couronnes par adulte 60 couronnes danoises et 30 pour les enfants la thématique de cette année ce sont les robots c'est assez étonnant euh, parce que vu par certains artistes c'est quelque chose de totalement intemporel et puis vu par d'autres artistes c'est Archi moderne et il y a une espèce de magie dans tout ça euh, d'autant que c'est vraiment très très bien fait il y a des finitions qui sont absolument hallucinantes si vous passez dans le secteur cette année ça dure jusqu'au mois d'octobre je crois ou novembre après on rase tout on refait et on change de thème Ah, le climat danois. Nous qui venons du sud, on n'a pas vraiment l'habitude. Une pluie fine commence à tomber. À cette époque, les épisodes pluvieux sont fréquents, dans une même journée. Il peut faire grand beau, puis pluie, puis grand beau. faut s'habituer. La bonne humeur est de retour, on en prend plein les yeux. D'ailleurs, ici, rare, sans les personnes qui ont des parapluies, les gens sortent, se mouillent, sans vraiment broncher. Prochaine destination, le phare de Vig. Vous savez quoi ben c'est la première fois que je vais monter dans un phare. 228. 228 marches plus loin, je vous assure que ça fait haut. A partir de 160 marches, on commence à le sentir sérieusement. Ah. Tiens, tiens, ça <rire> T'es coincé <rire> Ah eh, J'avais pas vu que ça passait pas C'est vrai que l'accès au sommet est très étroit, à croire qu'ils étaient tout petits à l'époque. La vue panoramique de là-haut est plutôt sympa, on aperçoit notre fidèle compagnon. Nous qui avons l'habitude des images en drone, il faut reconnaître qu'être soi-même à cette hauteur reste toujours impressionnant. Dans la descente, les enfants nous font la surprise d'un mannequin challenge improvisé qui nous a bien fait rire. Le phare de Lugwefur derrière moi a été construit en 1906. C'est un phare qui a été construit à la suite de, du crash de nombreux bateaux sur cette côte ouest du Danemark. Euh, surnommé par les navigateurs euh, la Côte de Fer. Ce qu'il faut retenir de ce phare, c'est qu'il fait 38 mètres de haut, euh, qu'il y a 220 marches à monter, et je vous garantis que quand on arrive en haut, euh, les jambes les sentent bien les 220 marches. Euh, la vue est spectaculaire, on y voit à 360 degrés, on voit le, le fjord qui est derrière nous, on voit euh, la mer du nord qui est devant évidemment. Pour se rendre sur ce phare, vous devrez payer un droit d'entrée qui est gratuit pour les enfants mais qui est de 50 couronnes danoises pour les adultes, donc à deux, euh, ça fait à peu près quelque chose comme 13 euros. Sans transition, il y a un truc qui nous démange depuis quelques jours et que nous avons repéré dès notre arrivée, c'est un parc de wakeboard par câble. Il nous fait de l'œil chaque fois que nous passons devant. Il a fallu attendre que j'aille un peu mieux pour aller se frotter à ce sport que nous connaissons finalement assez peu. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait un brin de sport et là ça me titille sérieusement. Je vais faire un peu de wake, ça me manquait. En fait c'est la première fois que je fais ça. Et je pense que je vais m'éclater. Moi aussi, je pense qu'elle va s'éclater. Mon inflammation au dos est toujours présente, mais moins vive. Un grand merci pour vos messages de soutien et vos astuces. Alors on y va cette fois, doucement, mais sûrement. Marie vient de partir sur le parcours de câble. Et elle est partie. Premier coup, alors que tout le monde se casse la gueule. Elle est partie. C'est vrai que devant moi, il y a une série de débutants qui tombaient les uns derrière les autres, dès le départ. Ce n'est pas très rassurant. Je n'en menais pas large. Et là, tout au fond, en tout petit, ben c'est moi. Mais trahi par l'excès de confiance, je finis comme les autres, à l'eau. Marie, que s'est-il passé après ce fantastique départ <rire> Écoute, j'étais fière de moi pour ce départ-là, un peu trop fière, et du coup, pour le virage d'après, euh, j'ai pas anticipé les différences de traction de la bague, et euh, je me suis fait avoir. <rire> Mais euh, j'y retourne. Bon, on recommence quand même ouais. Bref, un bilan plutôt positif, mais le wake, c'est quand même bien plus physique que le kite, du fait de la traction à bout de bras. Alors Bon bah c'est pas mal hein Bien avance C'était euh, limite quand même, tous ces virages, mais... Euh... Mais écoute, tu préfères tomber là que <rire> là sûr. Mais là je me suis trompé je suis passé à gauche du, du module et j'ai dû bu. passer à droite. j'ai vu. À ton tour que c'est à mon tour ouais c'est donc au tour d'Alain de s'équiper un commentaire avant le départ bah c'est un peu comme toutes les premières fois on a un peu les boules quoi on se demande ce qui va se passer mais on va s'accrocher Hey, il s'accroche plutôt bien le bougre, puisqu'à la sortie de son run de 3 tours, il n'a même pas les cheveux mouillés, il est heureux, ça fait plaisir, et il nous envoie un backflip, suivi d'un second, un petit switch et hop, un front loop il envoie le garçon. Non, c'est pas vrai, c'est pas Alain. faut dire qu'il y a quelques caïds sur le parc mais sans aucune chute, il s'en est quand même bien sorti c'est pas mal c'est assez intéressant c'est beaucoup plus physique que ce qu'on imagine euh, moi je pensais euh, que ce serait euh, juste une petite partie de rigolade puis en fait euh, ça tire bien sur les bras ça tire bien dans les jambes c'est bien de s'échauffer un petit peu euh, j'ai pas trouvé de difficultés particulières mais c'est parce que aussi euh, j'avais pris une euh, planche euh, débutant euh, donc c'est une planche avec euh, quand même un aileron devant un aileron derrière et puis euh, Bon voilà, ça, ça limite un peu, euh, un peu les figures, euh, donc je n'ai pas essayé de faire des figures, j'ai juste essayé de tenir le coup sur le parcours, de ne pas me laisser avoir par les virages. Parce que c'est vrai que c'est toujours surprenant, à chaque fois qu'on passe un virage, le câble repart de l'autre côté et il euh, y a vraiment de l'attraction et on prend, on prend vite des, des watts. Et le problème c'est qu'en sortie de virage, et ben, les watts ils s'arrêtent et là on a tendance à perdre l'équilibre. Mais bon, voilà, moi j'ai pas trouvé ça trop trop trop contraignant. Euh, j'ai trouvé ça effectivement c'est physique. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le, le, le, le principe, c'est que les gens font au maximum trois tours et s'arrêtent. Et ici, bah, ça ne pose pas de problème. Il n'y a personne qui risque. les gens font trois tours et puis ils s'arrêtent. Et c'est normal, et ils refont le tour, et ils refont la queue comme les autres. Et, et au final, tout est fluide, tout, tout se passe dans la bonne humeur. Et, et, et c'est plutôt simple. On s'attarde au club après la session pour boire un verre dans une ambiance beach party, dans ses locaux en container agrémentés d'extensions en bois. On est bien, je crois qu'on a fait à présent le tour des activités de ce bout de côte ouest. Il est temps de poursuivre notre route direction la capitale. <rire> On a des courbatures partout après cette session de Wake hier à Videsand, où nous avons... Euh, fait quelques runs euh, qui nous ont quand même bien bien démonté et les bras et le dos et les jambes euh, c'est une chouette expérience je vous conseille d'aller la tenter et, et, euh, et de sortir de l'eau et, et puis de, de prendre du plaisir. On, on est parti de la côte ouest du Danemark hier pour rejoindre Odense cette nuit où on a rencontré un charmant couple de Français avec qui on a discuté jusqu'à à peu près minuit. Euh, et, euh, et puis là, on est parti direction Copenhague où on s'est arrêté sur les conseils d'un autre couple qu'on avait rencontré euh, à Vidsund euh, qui était euh, un couple qui avait déjà fait euh, tout le tour du Danemark euh, et qui nous a conseillé de s'arrêter ici à Trelborg au musée du viking. Euh, musée des vikings euh, qui retrace un petit peu tout ce qui est euh, l'histoire, tout ce qui a été retrouvé ici. En fait, ici, euh, pour dire vrai, ils ont retrouvé une espèce de forteresse, un espèce de, de village. Et puis surtout, ils ont trouvé le seul euh, bouclier viking euh, qui soit euh, quasiment complet, en état, etc. Le musée est très bien fait l'entrée est gratuite, il euh, y a des jeux pour les enfants, comme toujours ici au Danemark tout est fait pour les enfants et pour les personnes âgées euh, vous pouvez euh, euh, faire des choses avec eux, il y a euh, vraiment de quoi animer tout le monde de quoi satisfaire sa curiosité euh, parce que les vikings, on ne se rend jamais bien compte de à quelle période c'était hein. euh, si on vous pose la question comme ça du jour au lendemain à Brûle-Pourpoint, eh ben, c'est compliqué de dire euh, à quelle période c'était les vikings c'était entre la préhistoire et le Moyen-Âge, euh, donc c'est c'est une période qu'on ne connaît pas bien et, euh, et donc ici tout est expliqué il y a des reconstitutions de maisons, il y a d'endroits où on fabrique euh, des choses, on fabrique de la farine, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le musée est gratuit, et puis il y a des petites activités qui sont, qui sont payantes, c'est pas très cher, euh, et, mais à chaque fois, il faut, il faut donner un petit peu des sous. On achète de l'argent viking à la caisse, et puis on, on peut aller faire des ateliers, bah, soit de, de, de meulage de farine, soit de tir à l'arc, soit de, euh, de... On fait aussi également des, des petits bijoux qu'on fait fondre dans des... Dans, dans moules en fonte c'est vraiment super intéressant euh, la balade vol des tours euh, oh ouais. voilà ça fait partie des jolis endroits qu'on découvre au danemark trellborg à noter sur vos cartes si vous vous rendez prochainement au danemark vous l'aurez compris, le Danemark, c'est une destination résolument familiale et outdoor. C'est un pays où on aimera venir se ressourcer pour profiter des grands espaces et pratiquer des activités en famille. On se dirige maintenant vers Copenhague, où nous attendent d'autres aventures que nous vous invitons à suivre sur notre chaîne YouTube. Et pour ça, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, vous abonner et activer la petite cloche qui vous permettra d'être tenu informé de tout. Toutes les mises à jour la prochaine vidéo paraîtra donc lundi à 11 h en attendant vous pouvez nous suivre sur les autres réseaux sur facebook où vous pouvez venir vous même raconter vos propres histoires et vos propres voyages et sur instagram où vous verrez nos stories au quotidien